J'étais assis à côté d'elle sur un banc, je l'ai embrassée et crac, Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Elle me dit, on oh, continue, c'est la première fois qu'un homme me dit de la poésie dans un moment comme celui-là. Je lui ai dit, non, non, non, Gwenaël, non, c'est pas de la poésie, c'est le début du débarquement. Quel poème choisiriez-vous pour débarquer le 6 juin Ce serait « Demain des l'aube. Voilà, comme ça, tout le monde se tient prêt. Pour débarquer le 6 juin, je choisirais un poème de Jean-Jacques Vanier. On n'en a pas encore écrit, mais dans la nuit, il va s'y mettre. Je pense que je prendrai un poème de Victor Hugo. Je trouve ça assez joli, en fait. Euh, pas un poème, mais une chanson. Boum, mon cœur fait boum. C'est vraiment génial. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Albatros. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. On débarque sous les tilleuls verts de la promenade la matrose de... de... de... Qui de, de, de, de Charles Baudelaire, madame On va... Non, c'est un beau soir fond des de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres très éclatants. Souvent, je sais même plus comment... Les ailes de géant l'empêchent de marcher. On, dé, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il faut un poème qui ne parle surtout pas de traversée maritime Mais De Gaulle, il est con alors